Yo ho la Pixie Army et bienvenue dans ce vlog spécial de Noël! Alors, oui, là comme ça ça ne se voit pas réellement, mais promis, juste après ces quelques images, on plonge dans la magie de Noël et on découvre ensemble la saison de Noël à Disneyland Paris. Avant d'arriver au parc, on a donc passé la nuit dans l'appartement Adventureland de Tadico Homes qui nous ont invités. Si jamais vous êtes intéressé, je vous mets mon code promo juste ici. Ce sont des appartements thématisés aux couleurs des différents landes de Disneyland Paris. Il y en a donc un sur Frontierland, un sur Adventureland qu'on a testé aujourd'hui, et un sur Discoveryland qui est actuellement en rénovation. Je vous partage 2-3 détails de l'appartement que j'ai adoré, et ensuite on découvrira ensemble les nouveautés de cette saison de Noël à Disneyland Paris. Donc là vous pouvez admirer un superbe crâne qui nous vient tout droit de la licence des Carali. Oui. C'était pas ça que je pensais quand je disais la présentation mais c'est drôle aussi Tu hein. <rire> T'imagines tu fais ça pour chaque objet de la pièce Non je voulais que tu ouvres le fameux placard. Ah le fameux placard, c'est ça. Parce que. Attends, attends, attends, Tu es sûr tu veux pas que je te présente Jack, là-haut, le second du, du nom. Que j'avais même pas vu moi-même d'ailleurs. Ouais. Est juste, il est trop bien caché. Vois. Il est trop bien fait surtout. Essayons de nous mettre dans l'ambiance et déjà, ah. servons-nous du bouton. Allume, mettons la nuit. Savons-nous un bon verre d'Europe. <rire> <rire> oh, regarde. C'est trop stylé. Mmh. Pitié, YouTube, me démonétisez pas. <rire> C'est trop stylé, les bruits d'eau. Moi qui ne peux pas faire l'attraction, du coup, ça me fait une mini ambiance. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas, du coup, Allez, ce fameux placard plu. Pas du tout flippant. <rire> en vrai, il est super bien fait quand même. Il est plus grand parce que c'est que français, Jack. Hein. T'imagines, tu dors avec euh, lui qui te fixe Mais En vrai, c'est vraiment bien fait. Tu hein. montres les détails. Et ça doit être la bande sonore exacte de l'attraction parce que c'était déjà le cas pour Phantom Manor. C'est donc après une nuit aussi courte que magique qu'on se rend direction Disneyland Paris. Salut Ouais comme ça Ça commence bien On espère que vous allez bien. On vous retrouve pour un vlog spécial Noël. Soudanaise, bon, il est 8h50 et on est en train de faire la queue pour les billets privilèges et il y en a quand même beaucoup, donc on est content d'être en avance. en tout cas on va vous faire profiter de notre journée, donc euh, c'est <rire> avec le parapluie qui va. Ouais il <rire> Ouais. On va Moi j'ai jamais fait la queue et lui il a jamais fait ah l'attraction. Bon T'as bon. vu la Tarzan Ouais, je vais le prendre Bon alors vous voyez pas la Pixie Army mais il y a à peu près 40 minutes d'attente. Parce que vu qu'on s'est jeté dessus dès l'ouverture du parc, bah du coup ça va au niveau de la queue, on est plus ou moins épargné. Et cet individu-là pensait vraiment que j'allais faire cette attraction Bah oui, attends, euh, euh, c'est ça. Tu sais très bien ça, que, que je fais pas de sensation forte. C'est le goût de l'aventure, il faut oser un peu. Non mais ça va. Ouais, enfin je tiens à ma vie. Hein. Prends exemple sur Mulan ou Pocahontas. Quoi <rire> Ou Vallana, je sais pas. Qu'est-ce que tu racontes <rire> Non mais la Pixarmi, sérieusement, regardez-moi cette description, vous croyez vraiment que je vais faire cette attraction Je rappelle que j'ai peur de Pirates des Caraïbes. de voir cette attraction genre qui fait un peu été et tout et toi t'es là avec ta grosse neige c'est marrant moi oh, c'est trop mignon regarde à moi à moi à moi à moi à moi, à moi. À moi. pas mal du tout, mais quand tu m'avais vendu le truc en mode, euh, ça faisait vraiment, vraiment, vraiment super peur. Euh... T'as pas eu si peur. J'ai pas eu si peur que ça. T'as crié. L'ascenseur, par exemple, il reste devant. Quoi. Ouais, en termes de peur. J'ai crié à un moment. Ah ouais. Du coup, là, le plan, c'est d'aller à RC à faire du fait, parce que euh, on a sympathisé avec des gens dans la queue. qui ont essayé de la faire et comme on l'a on jamais fait. Moi, je vais pas la faire, mais lui, va euh, bah, y... Il, il, il... Non, toujours pas. Voilà. <rire> du coup, on va faire ça et ensuite, on va aller faire ça. Comme ça, je vais pourtant pour faire une attraction. Avec Zigzag quand même, la base. Salut! Allez, c'est parti pour cette nouvelle attraction. Il n'y a que cinq minutes de queue en plus. C'est sponsorisé par Dino Ouais, mais c'est bien, ça fait un bon rappel avec Carte qui est juste à côté en vrai. Ça me tue. Je suis pas bien pour lui, oh là là. Ouais, c'était pas mal. Heureusement, ça dure pas trop, trop longtemps. Mais ouais, c'était pas mal. Ouais, ça, ça m'a plu. J'ai eu des sensations. C'est la partie à l'envers, du coup? Non, la partie à l'envers, c'est le qui fait moins Moi, c'est la partie où quand t'es tout en haut, et genre, tu te vois tomber, tu vois. C'est celle-là qui fait Oh là là. L'autre, tranquille, tu vois. Du coup, en termes de sensations, c'est celle-là, genre, la tierce pour toi? Non, c'est l'ascenseur. C'est la tour? Ouais, c'est la tour. Ok. Toujours, toujours. Ça marche. Ce qui est bien, du coup, c'est qu'on est juste à côté pour aller faire la traction de Donc, c'est parti. On y va. C'est il y a en scène. Me faire je J'ai des fleurs ça la hein. de Martin. Ouais, quoi C'est j'avais des en rouge. Enfin, J'en profite pour vous donner mon propre avis, la pitié army euh, sur cette attraction parce que je l'avais pas en story Instagram, mais pas sur YouTube. Moi ce que j'aime bien c'est l'idée que c'est vraiment fait une thématisation, une petite zone carte, même si je pense qu'elle mérite vraiment d'être développée. J'aime bien le concept plutôt que de nous permettre complètement de tour, de nous proposer une version miniature de l'attraction et quelques petites nouveautés. Je pense qu'il manque quand même 2-3 choses, surtout au début de l'attraction pour vraiment euh, bah, qu'il y ait plus de choses à voir parce qu'au début c'est un peu vide mais sinon euh, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à reprocher. et je trouve ça cool que Disneyland Paris ait quand même fait cet effort de nous proposer un petit truc autour de Cartes et du coup qui reste dans l'univers tout ça la Pixie Army, ceux qui me connaissent vraiment savent à quel point j'aime les bretelles et Tonton Pixie adore aussi Donc, euh, du coup on est parti en chercher un hein, à table bon bah du coup euh, plan de dernière minute Stitch Live Alors quel est ton avis sur ce spectacle que nous allons bien de voir euh... Quel est ton avis à toi, Brouille-toi, Donne-nous donne le tien. <rire> J'aime beaucoup comment tu bottes en couche. <rire> Alors, je trouve ça sympa qu'il y ait quelque chose sur les World Disney Studio. Euh, et bon en selfie spot parce que je pense que c'est surtout ça l'intérêt ouais. après honnêtement c'était très très court puisque ça a fait 5 minutes à tout casser et je trouve que ça vaut pas forcément la peine si je ouais, suis... moi je serais pas resté une demi-heure en 5 minutes ah hein, c'était très bien c'est sympa ça fait une petite animation un peu, clairement c'est pas le spectacle qu'on attendait et petite information que je voulais vous partager parce que j'aurais jamais pensé faire ça un jour euh, parce que j'ai fait partie des premières à critiquer ça, euh, on a pris un, un fast face payant pour euh, le festival du Royaume parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de séances, il y a beaucoup de monde aujourd'hui de sur le parc et j'ai peur qu'on n'arrive pas à tout faire et comme je veux vraiment que tu le vois et que mon fast annuel se termine le 2 décembre et que normalement je ne le renouvelle pas, je me suis dit que c'était une occasion. Donc ça m'a fait mal de mettre 30 euros dedans, mais bon au moins tu pourras avoir au moins une fois dans ta vie ce spectacle. Ouais après j'espère que ce sera bien, mais bien. Oui, normalement ça devrait être bien je pense. Ok ok mais ça bien. On va croiser les doigts. Ouais. Regardez, ils ont fait une décoration spéciale Noël J'adore les petits sapins. Mais bon, je vous avais déjà montré parce que j'avais déjà été au restaurant avec ma maman dans un vlog qui date il y a très très longtemps. Mais c'est toujours un plaisir de voir cette décoration. J'adore. Cette matinée, mon petit cœur, qu'est-ce que tu as préféré faire euh, Qu'est-ce que j'ai préféré faire C'est une bonne question. J'ai bien aimé l'attraction Donut. Ouais. Sympa, ouais. Elle, bien avait bien. elle avait l'air rapide quand même. Hein. Enfin, je veux dire. Euh... Ouais, elle, est rapide, ouais. elle, okay. elle dure pas longtemps. Ça on va, ça va. Ouais, c'est assez court, mais ça va. Ok. Ça va. Après, j'ai bien aimé aussi le euh, truc en hulu là. C ouais. C voilà. okay. euh... Merci, Merci. Et, ce mode, et celle oui. que t'as le moins aimé Car <rire> Mais car c'est quand même devant les spectacles. Ouais. Devant Stitch. Devant Stitch. t'as bien aimé ouais. quand même Stitch tu rigolais, hein. Non, en fait, Stitch, ça m'a juste surpris que ce soit aussi interactif. Ouais. Que ce soit pas juste une vidéo, parce que de base pour ça dit je me disais, ok, c'est juste une vidéo, euh, voilà. Ouais. Ou bon, alors que même non. Quand le mec il seulement d'appuyer sur les boutons, tu vois. Ouais. Sauf qu'en en fait non c'était vraiment interactif donc j'étais surpris, hein, gravement surpris. Après j'avoue le spectacle de Dingo et, ouais, et Donald. Du coup c'est vraiment ça. Surtout qu'en plus, au moins on était au chaud. <rire> Là dingo on attendait dans le froid en plus. C'est clair. Après ça ne durait en pas longtemps donc Ouais ça donc ça va. T'es prêt à écouter euh, ta soupe version euh, sans fromage Bah oui, elle très bonne, je bah, suis sûr. Allez. Je m'attends à ce que tu me dises oui, c'est bon. Hein. Mmh, c'est bon. Hein. Pour de vrai Non, c'est bon. Hein. <rire> C'était drôle de. La même chose que mon frère. Pixie Army, le sapin Ah, trop contente tantant, tantant. qui euh, qu ont pu voir en image du coup parce que j'ai tout filmé sauf euh, le passage de mini mais bon tu l'as fait si tu as fini par le filmer quand je t'ai dit ouais vas-y ouais mais j'ai filmé quand elle était sur le œuf j'ai pas filmé sur son chat et à la fin elle chantait en plus donc c'était trop cool. ah ouais j'ai vu ça voix ça, ah, fait ça crispé, va je peux pas je suis sûre que je peux pas, je peux pas tu vas pour... regarder tu vas m'ajouter un regard avec du désespoir <rire> <rire> non franchement cette parade elle était incroyable Moi hein. ouais, franchement c'était cool hein. Lui qui n'est pas du tout parade qu'on n'avait jamais fait pas trop intéressé Honnêtement <rire> euh, Franchement il a passé Pourquoi un bon moment et moi aussi bah, j'ai voilà, l'air la musique est géniale, je l'ai encore dans la tête, j'étais trop contente des costumes euh, Il y avait, les personnages aussi, il y en avait ouais, pas. Des, pas mal, hein. des bonnes surprises. Ouais, donc franchement, euh, vraiment très très sympa, Un très bon moment. Je sais pas si on la fera de nuit. J'espère. On verra si jamais on passe devant. <rire> Quoi tu fais et du coup là on est en train de faire la queue pour chanter Noël Honnêtement je pensais vraiment que tu te y aller direct comme ça puisque que c'est à police Mais en fait il y a une sacrée queue Donc on est content d'être arrivé dès maintenant quoi. Comme ça on va pouvoir s'asseoir et pouvoir profiter un peu Aimé. Euh, mais par contre le petit reproche que j'aurais à faire c'est qu'il n'y avait pas une seule chanson en français C'était des chansons qui n'étaient pas très connues Du coup le côté chanton avec le karaoké bah, c'était un peu raté Personne vraiment ne chantait Mais au niveau... Euh, et ça faisait un peu vide aussi au niveau de la scène Je pense qu'il manquait quand même un peu plus de présence peut-être plus d'éléments de décor mais quelque chose parce que ça faisait assez vite sur la scène Sinon j'ai bien aimé l'idée de Ben Fritz ça m'a fait penser un peu aux habitants de Main Street qui chanteraient en attendant Noël avec les personnages de Disney. J'ai bien aimé aussi les costumes, je crois que c'est des costumes qu'on a déjà vus mais bon, qui, qui font toujours leur effet. Et les chanteurs ont par contre fait une super belle prestation et ça c'était assez agréable. Du coup on va faire un peu de shopping et ensuite on va se diriger du coup vers le spectacle du Roi Lion. Du coup comme vous pouvez le voir il fait nuit noire Ah bah oui complètement Parce que notre séance était à 17h05 Alors du coup on vous a attendu <rire> Qu'est-ce que t'en as pensé C'était super, c'est de... passé en numéro un Des trucs que j'ai préféré <rire> aujourd'hui je crois <rire> en, vrai. en même temps il y avait un vrai niveau C'est un long truc C'est un même des films Forcément ça aide Ça, a... ça joue beaucoup hein. oui. Du coup qu'est-ce que t'as aimé dans le spectacle a rien qui t'a chafouiné du coup y Ah non il a, y a rien qui m'a chafouiné. Franchement ils chantaient bien Genre ils s'intensaient bien Ça genre... t'a pas perturbé le fait que ce soit pas des vraies personnes. Ouais c'est pas, pas des déguisements, non parce que tu reconnais quand même qui est qui tu vois. Ouais. Il y a juste le costume de Pumba que je trouvais un peu pas très Un très peu. Calme. Ouais c'était bizarre parce que du coup ils ont voulu mettre des éléments qui rappellent Pumba mais c'était bizarre alors que les autres il n'y avait pas forcément ouais. tu vois, ils Sauf, sauf les crinières un peu de ça et Simba qui ouais. étaient faites artistiquement et euh, t as, t as très bien fait et là Pumba c'était un peu en tout, je crois. Ouais. Mais bon c'était un peu marrant tu vois. Ouais. Et sinon, et remarqué, <rire> euh, il y a un truc qui m'a surpris c'est que t'avais pas remarqué visiblement, c'est qu'il y a une chanson du 2. Alors que tout, bah, toute. Euh, tout, mais pour moi, il vit en place, toi, elle ça... est dans le premier, non Mais non, il vit en toi, il vit en moi, ouais. tout ça, c'est dans le 2 pour moi. Je sais pas. Je crois. Fais douter, hein. en vrai. Je crois qu que c'est dans le 2, mais là maintenant, si j'ai un savez, doute. Vous mais vous vous vous là, nous nous comme dire ça, dire pour moi, c'est dans le 2, Mais je ne sais pas, Bon, on vérifiera euh, du coup pour moi il y avait deux chansons inédites ouais du coup ouais il euh, y a celle bien. de nala celle de simba mais oui normalement c'est pas celle de nala j'ai bien aimé ouais j'ai vu ouais j'ai vraiment bien aimé ça a acclamé les artistes à chaque fin de ouais coup, franchement ouais. Ouais. j'ai été très agréablement surpris ouais bah du coup ouais. euh, moi de mon côté bon j'avais déjà vu le spectacle deux fois je crois euh, mais ça fait très longtemps que je l'avais pas vu du coup mon avis a un peu changé, c'est-à-dire que je vois en fait toute la qualité artistique qu'il y a derrière, Et je suis vraiment prise dedans, franchement j'ai adoré. Et pour parler de l'access prime, parce que bah, forcément ça va intéresser la communauté, pour vous faire un retour, honnêtement j'ai pas regretté parce qu'il y avait une queue monumentale dehors, donc des gens qui ont dû faire la queue plus une heure avec la pluie, le froid, etc. On était placés dans les deux meilleurs rangées en fait, donc on a eu une très bonne vue. Ouais. Ah bah clairement. Ouais, ça nous a permis de le voir ouais. et c'est quand même, je pense, le meilleur rapport qualité-prix. Bon, là il coûte 15€, mais ça permet quand même de voir le show dans son intégralité parce qu'il euh, est quand même assez long, tu vois. Genre mettre 10€ pour faire Buzz l'éclair qui dure 2 minutes, ça. ça fait un peu ouais. mal, mais là pour 40 minutes, là, clairement, ouais, ça sinon, les vaut. Sinon ça on aurait vaut. pas vu, on n'aurait jamais pu tout faire donc. Euh, on aurait peut-être vu, mais fait. déjà on aurait attendu plus longtemps donc ce serait devenu euh, ouais, dans le plus froid, en calvaire qu'autre chose, dans le ça. froid, sous la pluie, sous la neige. Ouais. plus en plus on aurait été mal placé. Là, les vous Il y a un truc juste qui m'a chiffonné que je dois dire. Euh, c'est dans la scène du combat entre Simba et Scar. Ouais. Ils ont pris des acrobates pour les faire, ouais. sauf que, euh, bah, en fait, euh, ils ne ressemblent pas du tout à Simba et à Scar, quoi, aux, aux chanteurs, en fait. Oui. Donc, je pense qu'ils auraient peut-être pu prendre des performers qui ressemblaient un peu, mais en tout cas qui avaient des costumes plus ressemblants. Parce que ça m'a pris deux minutes pour Ah, sérieusement vrai... ouais. ouais, vraiment. Bah, moi, j'avais compris direct, du coup, mais, mais c'est comme mais... ça respecte un peu l'ordre du film. T'as euh, vu, il ouais, n'est ouais. pas, euh, c'est pas un truc qui est trop accessible pour les enfants. Entre le fait tout en anglais, et ouais. le fait qu'on raconte pas l'histoire en plus parce que du coup c'est les chansons qui s'enchaînent c'est que... ça ça, ça, ça s'enchaîne beaucoup mais bon après c'est ce qu'on attend aussi hein. mais je suis contente que ça t'ait une pièce de théâtre. Ils, ont, ils ont pas trop de le temps de, de trop le développer non plus en plus Et surtout qu'ils prennent des le temps hein. ouais, mais euh, ouais. Non, franchement très très contente de pu voir ça ouais, euh, moi ils sont minutes On l'a jamais vu à aussi peu. Et c'est notre dernière attraction de la journée lapiciale. Star Command picked a fine time to send the new recruits. All right, you junior space rangers, listen up. Zerg is using the stolen battery cells to energize his secret weapon. Our mission is to find his robots and his secret weapon and blast them. His squadron will retrieve the power cells. Well, the rest of you concentrate on those robots. <inaudible> You'll run a good planet C. <inaudible> C'est fou nul Je m'attendais pas à ça du tout Mais vas-y, c'est super approximatif hein. Du coup c'était sur, je sais pas, un genre de truc où on allait vraiment viser sur euh, des cibles, tu vois, genre... genre. Mais des vraies cibles, je sais pas pas qui bougeaient pas Déjà je m'attendais pas à un train, comme je le disais Du coup on était dans une pièce... Ça, enfin, je m'attendais pas à ça Ha <laughs> Moi, alors, qu'est-ce que t'as pensé de ta journée des dernières fois, mais c'était quand même sympa parce qu'on a fait moins d'attractions, on a plus orienté le truc sur, euh, sur, les sur les spectacles, sur la, ouais. bah, la parade. Et de toute façon, spectacles. on pouvait pas le faire jusque-là avec le Covid et tout, puisque bah, ta dernière visite remonte ça. à octobre 2020. Ouais. Forcément, euh, ouais. mais ça fait du bien de voir le parc un peu comme ça et de montrer cet aspect-là. C'est vraiment ce que je recherchais avec notre visite du jour. Ouais, bah, c'est réussi. Ouais, je suis ouais. ouais. Différent, mais bien sûr. Il y avait beaucoup de monde. Il y a eu la pluie, le froid, mais franchement, on a quand même passé une bonne journée. On a quand même fait mal d'attractions et de choses dans la journée, donc moi je suis plutôt contente. Il y avait beaucoup de monde en ans, donc on a quand même laissé avoir pas mal de choses. C'est clair. Mal, mal ça. Oh. En tout cas, on espère que euh, notre petite vidéo vous aura plu, nous on va vous laisser parce qu'on va aller regarder Encanto. en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous ma je vous aime de... Bisous, bisous, bisous, bisous, bisous, bisous, bisous. <rire>